Voilà, nous reprenons. Je présente rapidement Laurent Testo, à qui nous avons demandé d'intervenir dans une perspective tout à fait différente de celle qui nous a rassemblés jusqu'à présent, puisque euh, journaliste scientifique, Laurent Testo a collaboré pendant de longues années à la revue Sciences humaines, à laquelle il continue à donner des, des contributions. Il a surtout développé une série d'articles pour le grand public sur le thème de l'histoire globale et de l'histoire de l'environnement sur le temps long, qui ont été rassemblés dans des ouvrages collectifs qu'il a co-dirigés ou co-rédigés, parus entre 2012 et 2020. Le dernier collapsus paru cette année aux éditions Albin Michel. Donc nous l'avons demandé de porter sur l'encyclopédie le regard d'un journaliste et d'un essayiste familier avec les attentes d'un lectorat plus large, que celui du public universitaire. Je vous laisse la parole. Merci, Thierry. Je tenais à remercier la Nathalie pour avoir coordonné l'Opus dont vous avez entendu parler à la, cet après-midi. Et je voulais bien sûr vous remercier aussi pour le vif intérêt que vous témoignez en tant que public pour ces questions d'historiographie euh, étendues. Parce que ce sont des questions qui deviennent qui sont toujours, qui ont toujours été euh, vitales. Alors, pour ceux qui ont été là tout cet après-midi, vous aurez compris que cette encyclopédie est un travail de collecte colossal. Il y a dedans une multitude de notices qui explorent des passés un peu partout sur la planète, à l'exception de l'Europe, et euh, qui explorent les passés communs de l'humanité à différentes échelles. C'est aussi où ça peut se lire comme un panorama des histoires des mondes non occidentaux, ou également comme un guide de voyage, un inventaire à la vert une sorte de guide de voyage euh, qui aurait précédé euh, les voyages organisés contemporains, euh, avant les, un voyage avant les balises en fait, euh, des guides du routard. Euh, je vais avoir la lourde tâche d'explorer euh, les liens que cet ouvrage Peut tisser avec l'histoire globale, euh, discipline dont j'essaye d'assurer la diffusion auprès d'un public le plus large possible, et qui en même temps est quelque chose de très flou, vous l'aurez compris. Et ça, ça se sent déjà dans le, les intitulés mêmes qui figurent dans l'historiographie. L'histoire globale est évoquée dans l'introduction commune euh, des coordinateurs euh, pour euh, être mentionnée comme une de ces histoires initialement eurocentrées dont on ne parlera pas dans l'ouvrage. Et pourtant, il y a une notice signée par Vincent Capdepuis, qui coanime avec moi le blog Histoire globale, euh, sur l'histoire euh, globale. Et en plus, Vincent a une définition légèrement différente de la mienne. Alors, qu'est-ce que j'appelle Histoire globale et, euh, -ce, et en quoi cela entre en résonance avec l'encyclopédie j'ai essayé d'avoir une, une définition d'histoire globale la plus large et consensuelle possible, sachant qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'historiens qui isolément essayent d'avancer une définition de l'histoire globale pour euh, créer un courant. C'est le cas aussi aux États-Unis depuis beaucoup plus longtemps, puisque la Global History est née dans les années 1960. Euh, et je vais me revendiquer en fait, d'une sorte de canal historique de l'histoire globale avec euh, William McNeil, qui en 1963 a publié un ouvrage fondamental où il posait la question euh, pourquoi l'Occident a-t-il dominé le monde Donc c'était une question euh, qui semblait d'actualité dans les années 60, parce que rétrospectivement, on se rendait compte qu'au 19e siècle, en tout cas, euh, l'Europe avait colonisé la planète entière et les rares pays qui avaient échappé à sa colonisation étaient en tout cas euh, sous son emprise hégémonique, En fait, devaient tenir compte euh, de la, des réalités européennes. Et on le voit bien dans la plupart des notices, qui sont, où on voit circuler les notices qui portent sur euh, le monde entre le XVIe et le XIXe siècle, euh, même jusqu'au XXe, mentionnent effectivement ces situations de passerelles, d'individus qui sont passerelles entre des Européens explorateurs ou colons, euh, mentionnent aussi des formes d'appropriation euh, par les gens euh, colonisés ou expropriés, ou peu importe, des outils euh, historiographiques euh, des, des Européens. Euh, donc, il n'y a pas que euh, dans cette encyclopédie du savoir à proprement parler non européen, il y a aussi du savoir euh, produit dans des contextes de contact et de mélange, de métissage. Et donc la réponse de MacNeill euh, s'est fondée sur une synthèse de ce qui existait, parce que la question s'était déjà posée au XIXe siècle, avait même été fondamentale quelque part dans la constitution du champ historiographique euh, européen, Académique, on avait construit une grande histoire qui faisait remonter l'apparition de l'histoire de façon un peu mythique hein, aux Grecs, euh, Hérodote, Thucydide, peu importe. Euh, on passait sur les Romains, éventuellement, quand on voulait faire un peu internationaliste, on rajoutait Simassian dans, dans, le, dans le déroulé, et puis on arrivait à Michelet, à l'histoire contemporaine. Mais en fait, il faut vraiment comprendre que. Notre discipline historique, et j'en parle avec d'autant plus d'aisance que, étant journaliste spécialisé en histoire, mais pas du tout historien, je me permets de faire de grandes euh, comparaisons, synthèses de façon à, euh, comment dirais-je, diffuser ce savoir auprès du plus grand nombre de la façon la plus simple possible. Donc, excusez-moi pour les raccourcis, je sais bien qu'une euh, une façon... Euh, le monde médiatique n'est pas dans la même dimension euh, que le monde historiographique, c'est aussi pour ça l'attention de ceux qui sont étudiants ici euh, il faut une thèse aujourd'hui pour percer euh, dans le monde médiatique euh, doit être résumable en 180 secondes. Vous connaissez tous cette image, ce concours, etc. Et donc, ce sont ces formules-là que j'emploie pour tracer une histoire à grand trait de l'historiographie. Bien entendu, il vous serait loisible derrière euh, de vouloir affiner, nuancer, etc. Et c'est justement là tout l'intérêt de l'encyclopédie, c'est d'apporter des regards nuancés sur les histoires des autres. Et ensuite, il faut s'emparer de ces nuances. Pour les mettre en avant. Là, je fais une histoire rapide d'ensemble euh, du panorama historiographique pour expliquer pourquoi, finalement, en 1963, William mcNeil s'est retrouvé à écrire une histoire qui expliquait pourquoi l'Occident avait dominé le monde, avec des réponses qui dataient du 19e siècle, un moment où la domination était effective. Ce qui est intéressant avec mcNeil c'est que 30 ans plus tard, il a repris son bouquin en écrivant une nouvelle intro, en disant pourquoi je me suis complètement planté. C'est assez rare chez les historiens pour être noté. Parce que dans les 30 années, ou un peu plus, qui avaient suivi les deux publications de cet ouvrage, il y avait eu des progrès énormes des champs historiographiques. On était notamment sorti des area Studies, qui étudiaient euh, l'étranger euh, en champs très compartimentés. Et euh, on avait essayé de faire des grandes synthèses. Et on s'était rendu compte que les autres avaient une histoire. Ça a l'air de... Pour vous, c'est une évidence. Vous qui êtes à l'INALCO, vous qui êtes ailleurs... Euh, Partout sur la planète, les gens ont toujours eu des histoires. Et ces supports sont très variés, comme on le voit dans l'encyclopédie. Ce sont des expressions corporelles, des danses, des chants, des outils comme les herminettes euh, qui sont chargés de pouvoir dans le monde polynésien. On pourrait multiplier les exemples. L'histoire se vit à travers énormément de supports et pas seulement l'écrit. Mais en revanche, on a posé, depuis le 19e siècle, un certain nombre de carcans qui ont servi à légitimer une hégémonie, on va dire occidentale aujourd'hui, puisqu'elle n'est plus seulement européenne, une hégémonie occidentale sur la façon de faire des récits. Hégémonie qui, aujourd'hui, sert aussi à s'approprier euh, des histoires nationales. Alors c'est là que l'on, dans cette histoire d'ensemble que je trace, il faut revenir au 19e siècle, c'est que l'Europe a créé l'institution Histoire, le, la discipline Histoire, à un moment où, également, arrivait euh, une apogée, un apogée des régimes dits états-nations en Europe, où il fallait créer une histoire nationale, et également à un moment où ces états-nations étaient des empires coloniaux pour la plupart d'entre eux, ou rêvaient de l'être. Euh, cela mène deux conséquences. La première conséquence, c'est que nous continuons à penser l'histoire selon un registre colonial. De cela, je suis assez convaincu aujourd'hui. Et nous, nous voulons essayer d'en sortir alors que d'autres affirment une histoire qui est faite sur ce modèle. Je pense notamment à la Chine ou à l'Inde aujourd'hui, qui sont en train de construire des historiographies nationales sur l'exclusion, pour ce qui est de l'Inde en tout cas, de ses citoyens musulmans. Ils voudraient effacer la période mogole dont on parlait tout à l'heure, euh, de leur manuel d'histoire euh, pour essayer d'exalter une Inde supposément euh, homogène et hindoue. Euh, on le voit euh, à l'œuvre ailleurs. Et les, les histoires globales, que personnellement j'appelle de mes voeux à la suite euh, de William McNeill, ce sont vraiment des histoires qui seraient communes à l'humanité où euh, on procéderait sur le temps long pour montrer quels sont les processus euh, qui se déroulent euh, dans, dans l'essence même, en fait, dans le, les grands mouvements euh, humains. Euh, une histoire sur les grandes distances qui abolissent les frontières, peu importe comment on l'appelle, peu importe qu'il s'agisse d'histoires connectées euh, pour certains, ou euh, une histoire globale qui serait axée essentiellement sur l'analyse des circulations, comme le proposent Vincent Capdepuy ou Philippe Beaujard. Mais une histoire qui soit en tout cas commune, une histoire également qui prenne en compte les phénomènes de métissage dont est né notre monde. Et c'est enfin et surtout une histoire qui se doit d'être transdisciplinaire, c'est-à-dire d'associer à, à part égale diverses disciplines. Et à cet égard, euh, justement, l'encyclopédie euh, ouvre ses pages à certains auteurs issus d'autres horizons. J'ai remarqué notamment la présence de Philippe Pelletier sur certaines cartes. Philippe Pelletier qui est géo-historien. Donc, euh, d'une certaine façon, euh, l'encyclopédie permet de nourrir ce type d'histoire globale. Et je termine avec un quatrième élément, en sud euh, du temps long, des grandes distances et de la transdisciplinarité, qui fondent vraiment pour moi euh, des histoires globales, c'est euh, la narration. C'est la capacité à pouvoir capter l'attention euh, de d'un public le plus large possible, afin de faire un consensus. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait consensus, euh, souvent, trop souvent, euh, sur la planète, ce sont des histoires nationales. Force est de constater qu'on produit beaucoup plus de choses qui sont liées à l'histoire nationale, aux histoires nationales, qu'à euh, des histoires, justement, euh, connectées, globales, mondiales, peu importe. Et ceci est lié euh, à cette forme d'inquiétude, je pense, euh, qui de plus en plus euh, assombrit nos horizons, notamment nos horizons politiques aujourd'hui, avec un surgissement des populismes un peu partout dans le monde, y compris chez nous. Et c'est euh, en ça finalement qu'avoir des historiographies d'ailleurs, pouvoir les regarder, les consulter, se rendre compte que de tout temps, les humains ont eu le, les mêmes usages de l'histoire, c'est-à-dire en gros essayer, pour ceux qui étaient dans l'élite, d'asseoir leur pouvoir. C'est les chroniques de cours ou autres textes qui sont analysés dans l'encyclopédie, textes officiels dictés par les puissants, servent à ça, ça a été dit dans les tables rondes antérieures. Mais aussi qu'il y a eu toujours des histoires des dominés, que ce soit les dominés envahis par les Européens lors de la période coloniale ou que ce soit euh, des gens subalternes dans leur propre société qui avaient des moyens de s'exprimer. Alors à cet égard, par exemple, si vous devez continuer cette entreprise, je donnerai un conseil, c'est d'insister aussi sur l'histoire des femmes. Il y a très peu de notices où on voit apparaître des femmes. On aurait pu avoir sur le Japon ancien les journaux des dames de cour, je ne les ai pas trouvés, mais qui montrent une... voilà. C'est un aparté pour euh, les japonisants. <rire> euh, et peut-être aussi réfléchir euh, à la façon de diffuser ce savoir. Euh, combien de temps me reste-t-il Dix minutes. À la façon de diffuser ce savoir auprès du plus large public. Il est possible d'habiter finalement euh, ce que vous décrivez, puisqu'on entend parler de chants. On entend parler. Le petit film qui est passé tout à l'heure était intéressant, mais je dirais presque trop statique. Il manquait d'une mise en lumière. Alors, ça allait parce que le public devant lequel il était projeté est habitué à ce type de document et s'est automatiquement classé, hiérarchisé les informations. Euh, mais il faudrait peut-être s'associer euh, à un producteur de contenu parce qu'il y a dedans une richesse phénoménale en termes visuels, en termes esthétiques, en termes d'expression aussi de patrimoine, par exemple ce que l'UNESCO appelle le patrimoine immatériel, tout ce qui est chant, danse, récits, oraux, qui forme aussi histoire. Et finalement, c'est aussi une façon de s'affranchir de l'histoire européenne, de l'histoire européanisée en tout cas, euh, que cette attention portée à des expressions autres que l'archive, même si l'archive est intéressante, même si l'archive peut prendre des tas de formes, y compris celle de journaux euh, de, dans le monde arabe colonisé, ce qui est analysé également dans cette encyclopédie. Euh, L'archive, effectivement, c'est ce qu'on découvre avec cette encyclopédie, peut aussi être des peintures murales euh, au Mexique. Ça peut être des graffitis laissés au Xe siècle euh, au Sri Lanka sur euh, des peintures de neuf célestes euh, antérieures de 5 siècles. Ça peut être euh, des champs ou d'autres moyens mnémotechniques utilisés par les aborigènes d'Australie ou les anciens navigateurs polynésiens pour s'orienter dans un espace avec toutes les structures mentales qui étaient là avant et qui euh, sont complètement négligées parce qu'elles ne sont pas les nôtres. Euh, on a insisté lors d'une table ronde à un moment, je crois que c'était Hélène Guillot, sur le fait euh, que sans écriture, on pense différemment. Mais ça ne va pas de soi et on a besoin de ce genre d'ouvrage pour le comprendre, pour l'apprendre, voire même pour le vivre. Comment s'orienter quand on n'a pas un GPS Alors bien sûr, les gens cultivés ou âgés savent qu'on peut utiliser des cartes ou qu'on peut demander son chemin dans la rue à quelqu'un ou qu'on peut utiliser des moyens plus complexes. Mais il y avait d'autres moyens avant qu'on a complètement oubliés. Et c'est aussi euh, ce genre de patrimoine qui fait qu'il y aura toujours des encyclopédies comme ça à écrire, des sortes de, pas forcément de musées, mais en tout cas de catalogues de manières d'être au monde que l'on risque sinon d'oublier. Euh, par exemple, la façon dont les aborigènes avaient de s'orienter dans l'espace en écoutant les chants des insectes. Parce qu'ils savaient que quand ils traversaient un désert sans altération visible du milieu, à un moment... Le champ des insectes changeait et que l'eau était proche. Voilà. Euh, on a évoqué les Polynésiens capables de lire la houle, etc. Et ce qui est important finalement là-dedans, c'est que toutes ces briques de savoir que l'on sauvegarde de l'oubli peuvent servir à reconstruire des histoires communes et que ça devient vraiment urgent aujourd'hui. Je pense que j'ai atteint les... 20-25 minutes qui m'étaient consacrées, que je vais laisser la place à la table ronde suivante, à moins qu'il y ait une question dans la salle auquel on puisse répondre en 5 minutes. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Est-ce qu'il des questions Moi, je vous demanderai volontiers, je pense que j'ai la voix qui porte suffisamment pour, pour, pour se passer le micro. Euh, de prolonger un petit peu sur le, la question du nationalisme parce que je pense que c'est vraiment un cadre structurant, mondial, euh, désormais, euh, de, de, de la structuration de l'histoire, l'histoire pour tout le monde, pas seulement l'histoire des historiens, mais aussi l'histoire des historiens, et euh, vous présentez ça comme quelque chose qu contre lequel on pourrait biaiser facilement ou lutter facilement, mais c'est littéralement omniprésent. Dans le cadre d'éducation dans différents pays. Bon, il se trouve que, pour des raisons personnelles, j'ai vécu beaucoup entre la France et la Hongrie ces dernières années. On est trop comment pris dans ces carcans qui sont d'ailleurs passionnants. Ça fait des effets d'historiographie de qui sont très intéressants, mais euh, c'est quelque chose qui s'est diffusé sur toute la planète, qui est vraiment euh, en Afrique ou en Asie le moteur de structuration des narrations historiques. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on puisse lutter contre ce courant ainsi, ainsi Non. Alors je n'ai jamais dit que ce serait facile et je suis moi-même euh, pétrifié de terreur face à l'avenir que je devine euh, parce qu'à pratiquer l'histoire globale j'en suis venu aussi à essayer de faire une sorte de prospective transdisciplinaire et euh, je pense que le, la montée du populisme correspond à un repli sur soi par peur de l'avenir d'un grand nombre de gens qui commencent à être de plus en plus convaincus que nous allons avoir des temps très durs dans un futur proche, par manque de ressources et par, dérèglement, par les effets du dérèglement climatique. C'est une sorte de conscience que nous commençons tous à avoir. Et il y a deux replis, il y a deux façons d'agir là-dessus. Le repli qui est le plus facile. On est un pays riche, on décide d'exclure les migrants qui veulent se réfugier chez nous. Voilà. C'est ce que l'on fait tous à une échelle plus ou moins... Forte. Et il y a aussi le partage des ressources euh, envers, pour construire un monde plus égalitaire. Et ça, ça passe par des récits très rapidement. Et les histoires, les histoires globales peuvent servir à faire ces récits-là. Voilà. C'est en tout cas ce que je défends. Mais je n'avais pas du tout envie d'être catastrophiste ou d'évoquer cette partie de mon travail. Euh, on va peut-être m'accuser de vouloir instrumentaliser l'histoire, mais tout le monde le fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de leçons à prendre du passé. Chaque situation est unique. C'est un apaxe. Et euh, à travailler l'histoire un peu partout sur la planète, on se rend compte qu'il y a plein de carrefours, que le, la domination de l'Europe n'était absolument pas un acquis euh, ou n'a pas d'explication unique. C'est un ensemble de circonstances hasardeuses qui ont abouti à... Euh, en conséquence de quoi je pense qu'on peut orienter des futurs peut-être un peu plus désirables si on accepte de partager nos récits de construire des récits communs je ne dis pas que ce sera facile je pense que c'est quasi impossible mais je pense qu'il faut le faire par dignité euh, donc je prends la parole en tant que à la fois pour bien sûr de l'ouvrage mais en tant qu'historienne tout simplement et, et donc euh, dire un certain nombre de remarques sur ce que vous avez dit euh, Telle-même et puis sans développer, euh, il y a un petit côté provocateur dans l'encyclopédie des historiographies euh, qui va un peu dans le sens de ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'on euh, peut faire de l'histoire sans jamais passer par l'Europe, enfin, en, en y passant le moins possible et en passant le moins possible par euh, l'Occident. Ce qui, deuxième chose que je voulais dire, ne va pas faciliter notre, euh, euh, notre écho dans le monde médiatique il faut bien dire quand même, en termes d'histoire globale, ne s'intéresse à l'histoire globale que quand il y a de l'Occident ou de l'Europe quelque part, et en fait euh, promène une sorte de miroir sur les histoires du monde, qui sont là uniquement pour refléter la nôtre. Euh, et tous euh, ces, ces appels constants aux orientalistes entre guillemets que nous sommes, mmh. d'intervenir dans tel ouvrage d'histoire globale, dans tel. Euh, dans tel euh, euh, Colloque d'histoire globale, mais on décore en fait. Parce que, troisième chose, on sent bien, et ça revient euh, donc à cette idée de roman national qui partout euh, donc, fleurisse dans le monde, que la seule chose qui préoccupe euh, tous les peuples du monde, et pas seulement le nôtre d'ailleurs, c'est leur propre histoire, mmh. puisque celle-ci est tellement instrumentalisée, euh, celle-ci renvoie tellement à des égaux qu'ils soient individuels ou, euh, ou nationaux ou je ne sais quoi encore, que... Euh, cet ouvrage est non seulement, comme je le disais tout à l'heure, un peu provocateur, mais il est aussi très idéaliste, euh, en ce sens que euh, ce que nous avons vu aujourd'hui, par exemple, de mettre euh, donc, euh, face à face euh, toutes sortes de gens qui ne se connaîtraient pas en dehors euh, de ce, de ce rendez-vous, qui est euh, donc la journée un historien, des spécialistes de l'Inde, avec des spécialistes de l'Océanie, avec des spécialistes euh, de la Chine, euh, et euh, comment dire et tout à fait inhabituel, et euh, pas forcément encourageant, parce que je pense qu'il y a des logiques qui nous dépassent de toute façon, c'est celle que vous avez décrite. Et puis je voudrais terminer, donc quatrième point, euh, moi je ne, je ne vois l'histoire qu'à partir de mon point de vue de, de japonologue, hein, donc euh, je ne vais pas euh, encenser l'histoire anti-japonaise, qui paraît qui effectivement excellente quand même, euh, je ne parle que de mon point de vue d'historienne du Japon, ce n'est pas de ma faute, mais vous avez quand même... Euh, des historiographies nationales, comme par exemple l'historiographie japonaise, qui ne s'intéresse pas qu'à son angle. Et vous avez, euh, pour chaque partie du monde, euh, pour tout ce que nous avons évoqué, toujours un ou des spécialistes, voire des écoles euh, japonaises, mmh. ce qui montre que, euh, voilà, c'est très étonnant, mais à mon avis, euh, il n'y a pas beaucoup. Alors, il y a tous les ans... Alors ça, ça part sans doute d'une démarche... Euh, pseudo-impérialiste, parce que euh, dans, ce, dans ce désir de connaître le monde, il y a quand même le désir de le contrôler aussi, d'une manière ou d'une autre. Euh, et euh, donc je ne pas tous les aspects négatifs, etc. Mais euh, quand même, vous avez euh, ici et là des historiographies, la nôtre, celle qu'on essaye de promouvoir à travers cette encyclopédie, par exemple celle du Japon, et j'attends bien sûr les réactions du public, pour ajouter tout de suite d'autres exemples, parce que je ne saurais pas utiliser la parole sur le Japon, euh, vous avez un véritable effort quand même euh, de connaître euh, donc, euh, les mondes d'ailleurs, mais qui est euh, fort oui. euh, De ça, je suis bien conscient. J'adore Khodzine Karatani, par exemple, pour les ouvrages qui ont été traduits en français. Et, euh, je pense que c'est un penseur majeur de l'histoire globale. Euh, et je voudrais terminer aussi en disant que pour produire des histoires communes, finalement, euh, MacNeil a ouvert euh, sur une histoire environnementale, une histoire des virus, etc., euh, qui était vraiment une histoire globale. Voilà, je je n'ai pas abordé cet aspect-là, euh, mais je pense qu'on peut faire aussi euh, des histoires autres euh, mais, et que ça participe, c'est-à-dire qu'on peut faire des histoires globales de deux façons. Euh, la collaboration collective, euh, comme le fait Patrick Boucheron, comme vous le faites euh, vous, euh, d'historien des ouvrages collectifs, ou la synthèse sous forme d'essai. Euh, il y a plusieurs formes, hein, euh, comme euh, Yuga Lahari, qui a choisi de porter l'effort sur la narration, ou euh, comme d'autres euh, aujourd'hui. De plus en plus, aux États-Unis, on voit apparaître des grandes synthèses de l'histoire de l'humanité sous un angle ou un autre. Et pour moi, ça participe aussi, euh, quelque part, euh, l'effort que vous faites comme historien à nourrir. Euh, tout ça et euh, je ne voudrais surtout pas qu'on prenne mon propos comme un propos sans nuance parce que j'essaye d'en apporter voilà. et euh, par rapport au Japon j'ai bien conscience, je connais mieux l'histoire du Japon que celle de beaucoup d'autres pays j'ai beaucoup plus lu là-dessus et c'est pourquoi euh, j'ai bien conscience qu'il y a énormément de richesses dans l'histoire du Japon et je pense qu'il y en a aussi dans, dans beaucoup de productions historiographiques d'autres euh, horizons pas, le souci n'est pas là il n'y avait pas d'attaque de, de votre chance. Oui. Oui. Alors, pour cette euh, dernière partie de l'après-midi, nous avons le, le plaisir d'accueillir marie Alban de Surmain, historienne, euh, membre du CESMA, spécialiste de l'histoire de l'Afrique et de l'histoire des sciences sociales en situation coloniale et qui est euh, enseignant-chercheur à l'université de, à de euh, Créteil, Université de Paris-Est-Créteil, ainsi que Alexis Boudou, qui est actuellement pardon, euh, stagiaire euh, donc à l'INSPE de l'Académie de Créteil, en, en histoire-géographie. Et euh, avec eux et avec vous, on, a, on, a, on aimerait lancer la discussion autour de l'enseignement de l'histoire. Euh, alors, l'encyclopédie, euh, on ne la voulait pas non seulement comme un outil pour spécialistes, une œuvre euh, académique. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que c'était si important pour nous que ça soit publié euh, en format numérique avec un accès gratuit pour être lu euh, dans peut-être le monde entier, enfin en tout cas au-delà des frontières, mais aussi pour que ces savoirs puissent être diffusés largement, et notamment parmi notre jeunesse. Alors, dans nos institutions respectives de l'INALCO et de l'Université de Paris, on a commencé déjà à l'utiliser avec les étudiants, qui sont, euh, euh, en créant ici un cours transversal sur l'historiographie non occidentale, à l'Université de Paris un séminaire de master euh, organisé par Aurélien Michel sur ces mêmes questions. Mais euh, comment est-ce qu'on peut diffuser aussi euh, cet intérêt pour les mondes euh, aux enfants, aux adolescents et dans, dans, les, dans cette jeunesse? Est-ce que c'est possible aujourd'hui alors où peut-être les programmes scolaires euh, ne leur accordent pas forcément beaucoup de place Donc je laisse ma parole euh, aux deux intervenants. Je voulais juste préciser que Laurence de Koch, qui devait être présente aussi pour cette table ronde, n'a pas pu venir malheureusement pour euh, des raisons personnelles et euh, voilà. Merci beaucoup. Merci. Donc euh, bonsoir à toutes et à tous et euh, je voudrais commencer par remercier euh, bien sûr les organisateurs Anne Viguier, Eric Meyer, Nathalie Kouamé pour leur invitation qui euh, je crois est un signe très très encourageant euh, de cette responsabilité qu'ont les, les chercheurs à diffuser les savoirs dans la société et je crois que c'est vraiment une responsabilité euh, très forte à assumer euh, notamment en ce moment euh, que d'assurer cette diffusion des savoirs et faire que ce magnifique travail de l'encyclopédie ne reste pas simplement une publication pour un, un Sénat de spécialistes, et puisse venir euh, irriguer donc effectivement euh, l'espace public, et je trouve formidable d'inviter donc des journalistes scientifiques, et puis que vous ayez ce souci effectivement de, de l'impact éventuel dans, euh, dans l'histoire scolaire. Alors, quand on m'a posé la question de, de, de venir intervenir, bah, c'était un plaisir, effectivement, de, de, de, de retrouver cette équipe et ce projet. Mais euh, c'était quand même un défi, parce que, euh, effectivement, euh, le défi, c'est de faire le lien entre un projet historiographique qui a été présenté en début d'après-midi comme un projet an-européen et donc de faire le lien avec ce projet. Et puis, euh, des, une histoire scolaire hein, qui est quand même, il faut le dire, très européocentrée. Donc, l'idée, c'était de faire un lien qui ne soit pas simplement une uchronie, en disant, euh, un jour, peut-être, quand tous les programmes seront réécrits, voilà tout ce qu'on pourra faire. Mais c'était vraiment de partir des, des programmes actuels et de voir, effectivement, quels étaient les fils qu'on pouvait tirer et comment euh, faire que cette, cette mine, effectivement, d'articles précieux puisse être utilisée en, en contexte scolaire. Alors, c'est effectivement une chance pour l'histoire enseignée, hein, bien évidemment, parce que ça ouvre les espaces de référence. Et c'est une chance pour mettre en œuvre, alors moi, je dirais plutôt une histoire connectée, voilà. Chaque chacun ses, ses appellations favorites, mais peut-être des sources pour mettre en œuvre une histoire connectée, euh, en classe, avec évidemment une encyclopédie qui présente un intérêt double, hein, des articles méthodologiques ou épistémologiques hein, qui font le point sur certains types de sources, euh, par exemple l'article de Bernard Salvin sur les récits de vie à l'époque coloniale, hein, pour faire euh, l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, et puis euh, des articles très utiles évidemment parce qu'ils sont au cœur du travail de l'historien et aussi de l'enseignant d'histoire, hein, si on considère que l'histoire reste bien une discipline de la connaissance par traces. Et donc là, effectivement, on a tout un ensemble de traces rassemblées et commentées. Et ça, c'est essentiel, je trouve, pour des enseignants qui ne sont a priori pas des spécialistes de telle ou telle région, telle ou telle période, tel ou tel domaine. Donc là, on a des notices extrêmement précieuses, intéressantes en soi. Et puis, euh, parce qu'elles sont commentées, elles permettent de varier les points de vue, de décentrer le regard de l'Occident pour s'intéresser au point de vue de populations d'Afrique, d'Asie et d'Amérique. Alors, euh, dans cette perspective d'histoire scolaire, euh, je, ma réflexion va essayer de faire le lien avec les programmes, avec un peu de souplesse et de créativité, parce que la place octroyée dans les programmes aux espaces africains, américains et asiatiques est malheureusement congrue. On peut regretter, effectivement, le moment où, au début des années 2010, où l'histoire des grands empires africains médiévaux était encore au programme de cinquième, et puis terminée, une nouvelle réforme est terminée. Euh, le monomotapa a beaucoup trop effrayé. Euh, mais la Chine des Han a donc euh, échappé au rouleau compresseur euh, de, de l'histoire eurocentrée euh, pour les classes de sixième, alors de façon très, très modeste. Hein. Euh, et puis, en fait, il reste quelques fenêtres donc, pour aborder des espaces non européens mais c'est vrai surtout à travers les modalités du contact entre les sociétés européennes et euh, des sociétés non européennes. On est bien sur cette logique des contacts, hein, plus que l'histoire de l'Afrique pour elle-même, ou l'histoire de l'Asie pour elle-même, l'histoire de l'Amérique pour elle-même. Alors, en, en résumant, à très grand trait, je ne vais pas vous faire le descriptif de tous les programmes, hein, ce serait fastidieux. À très grand trait, les possibilités, bon, c'est la Chine des Rannes en sixième, c'est euh, la Méditerranée euh, perçue, présentée comme un espace de contact entre différents espaces et différentes civilisations. Donc, ça permet quand même de faire quelques ouvertures en cinquième et en seconde. C'est beaucoup la question de l'expansion coloniale, hein, l'expansion coloniale européenne, hein, à l'époque moderne, avec le choc de la rencontre coloniale, de la conquête, un focus sur traite et esclavage. En quatrième, un petit peu en seconde générale et puis surtout en seconde professionnelle, ça mérite commentaire. Et puis, euh, et surtout, comment les Européens sont engagés dans des processus d'expansion coloniale à l'époque contemporaine, en quatrième, en première générale, première technologie mais pas aux premières professionnel Et puis, euh, les décolonisations très rapidement, en troisième, en, en terminale. Voilà, à, à, à grands traits, voilà comment est-ce qu'on peut essayer d'introduire un peu euh, d'histoire euh, non-européo-centrée. Voilà. Alors, euh, il me semble effectivement que. Alors, dans mon propos, j'ai me centrer quand même plutôt sur les notices qui concernaient euh, l'histoire de l'Afrique, pour partir de ce que je connais peut-être un peu moins mal que, que d'autres espaces. Et euh, donc, j'ai essayé de voir quelles étaient les ressources qui pourraient être utilisées pour aborder la question de l'histoire de l'esclavage à l'époque moderne, l'histoire coloniale à l'époque moderne, et puis l'histoire de la colonisation contemporaine en étant plutôt centrée quand même sur l'Afrique. Alors, je vois deux axes, voilà, très, très simplement, de façon très, très évidente. Premier axe, c'est un, une encyclopédie qui permet pour des enseignants, de réinterroger euh, la notion de source avec leurs élèves, en montrant effectivement la pluralité, la multiplicité des sources, euh, les sources écrites, bien sûr, euh, mais aussi comment ces sources sont extrêmement diversifiées à travers de nombreuses notices qui mobilisent les ressources de l'archéologie, les objets, les sources orales, en soulignant la porosité entre l'écrit et l'oral. Et là, on a toute une série de notices qui, et avec des, des, des extraits qui permettent de le faire, les chants extrêmement intéressante sur les chants, les chants révolutionnaires, etc. Les chants comme manifestation de contestation, la musique, et puis les cartes. Alors les cartes, c'était effectivement, j'ai beaucoup apprécié la notice par Hélène Guillot qui, qui a été présentée tout à l'heure, qu'elle a présentée tout à l'heure. Alors là, on est loin de l'Afrique, effectivement. Mais cette cartographie d'une rencontre historique, la carte dite de Tupaya, c'est quelque chose qui pourra passionner, je pense, des enseignants de seconde professionnelle, puisqu'ils abordent les voyages du capitaine Cook. Et donc là, ce sera l'occasion, effectivement, de, de montrer ces espaces de rencontres. Je crois qu'il y a vraiment des, des fils à tirer et qui passionneront les enseignants et les étudiants. Et deuxième axe, là, je développerai un petit peu plus. Deuxième axe, au-delà des, des sources, parce que bon, quand on est enseignant en lycée ou en collège, on présente un peu les sources, mais on ne passe pas trop, trop de temps non plus. Hein. Euh, voilà, il faut rentrer un petit peu dans, dans le cœur de, de, de ces documents. Et donc, deuxième axe, c'est effectivement, bien sûr, l'occasion de décentrer le point de vue par rapport à des libellés de programmes très, très occidentalo-centrés, pour enseigner l'histoire, donc dans une perspective d'histoire connectée, même si ça n'était pas le projet de l'encyclopédie, de faire de l'histoire connectée, mais on voit les usages possibles de, cette, de cet ouvrage. Alors, dans cet axe de décentrement des, des points de vue et des regards, je, je verrai quatre points, euh, rapidement. Euh, premièrement, euh, beaucoup de notices qui permettent de donner à lire le point de vue des colonisés. Donc, c'est une histoire qui prend une autre dimension, hein, beaucoup moins occidentale ou centrée et plus incarnée. Multiples notices. Hein. Je, je me suis arrêtée notamment sur celles rédigées par Bernard Salvin, sur ses récits de vie. Euh, et période coloniale en Afrique de l'Ouest où il présente plusieurs points de vue africains. Il revient sur des récits qu'il a recueillis. Et donc là, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a pris la peine de mettre de courts extraits. Alors ça, c'est très, très précieux pour des enseignants, de courts extraits bien sourcés, bien présentés et commentés. Et donc, euh, il montre comment, euh, avec El Hodge Compagna, euh, c'est en fait un ancien chef qui décrit les travaux forcés. Formidable. Et donc, il dit les gens avaient pour eux tout outil, des pelles et des pioches, c'était tout, il n'y avait pas de brouette il n'y avait pas de véhicule pour transporter la terre, il n'y avait pas d'ébène. C'était un travail obligatoire, on donnait bien quelque chose en guise de rémunération, mais tellement peu qu'en fait c'était juste pour faire taire les gens, leur fermer la bouche, c'est tout. Alors de là on peut tirer beaucoup de fils, on peut faire des comparaisons entre travail forcé, esclavage, montrer que ce n'est pas tout à fait la même chose. Hein. Euh, voilà. On a des auteurs aussi qui décrivent la, la conscription, euh, le récit de l'almami Yatara, où le recrutement militaire apparaît vraiment comme une catastrophe, où il dit « quand les jeunes gens étaient pris pour le service militaire, on les considérait comme morts. Tous les parents jusqu'à une distance de 50 ou 100 km venaient faire les condoléances et faire les prières, etc. » Euh, des, des sources également euh, des poèmes sur le, le contact colonial et qui entre cette fois-ci pas simplement dans la description mais la question des représentations euh, comment est-ce que euh, les, les populations qui sont trouvées colonisées symbolisent effectivement ce contact colonial euh, bon alors des, des poèmes en peu le, qui, qui la traduit euh, qui montrent effectivement que autant aux mœurs les blancs se sont mis en travers de la religion de l'au-delà, beaucoup se méprisent disant que c'est une bénédiction, ils ont détruit tout leur crédit euh, etc. donc beaucoup de Critique. Euh, et euh, ça se termine par des prières avec euh, Débarrasse le fouta, le, le fouta jalon, débarrasse le fouta de ses entre guillemets, chemins de fer et du travail des routes au bénéfice des méchants privés du bonheur éternel. C'est quand même très intéressant comme renversement du point de vue sur ce qui est quand même l'emblème de la mise en valeur coloniale, la construction des chemins de fer et des routes. Et là, on a la perception de ceux qui ont été effectivement euh, obligés à, travailler le, à travers le travail forcé d'aller construire ces routes et, et ces prières euh, adressées donc à, à Dieu pour être libérés de, de ces chemins de fer. Euh, alors, pour les païens rouges, promis au bûcher infernal où les tortures les étoufferont comme une ceinture. Euh, voilà. Donc, euh, les gardes-cercles africains, alors les païens rouges, ce sont les, ce sont les Français, hein, effectivement, les, ou autrement dit, oreilles rouges également. Euh, donc là, ça permet de travailler aussi sur tous les processus de dénomination euh, bon, qui, qui, qui sont euh, assez intéressants, qui auprès des élèves sont toujours très, très bien perçus. Euh, et puis, euh, ça permet de montrer aussi la complexité des systèmes de domination, puisqu'on a un nombre d'éléments qui évoquent le fait que euh, certains gardes de cercle sont des Africains et qui là, pour le coup, sont euh, vraiment euh, traités de façon extrêmement péjorative dans, dans ces textes hein, et euh, traités effectivement comme des collaborateurs euh, promis à l'enfer hein, parce qu'ils ont été euh, négociés avec le colonisateur. Et là, deuxième point, c'est que euh, effectivement tous ces, ces, ces travaux, ces notices ces extraites permettent de travailler aussi sur les stratégies des acteurs et de montrer simplement pas d'un point de vue descriptif ce qu'est la colonisation, mais de s'intéresser aux représentations et de bien mettre en scène les stratégies des acteurs en situation subalterne. Alors, certains poèmes prônent l'insoumission totale, la révolte, d'autres une accommodation plus ou moins poussée avec le colonisateur, euh, en espérant euh, effectivement qu'il euh, y aura un bien futur. Euh, alors soit un bien futur dans l'au-delà, soit euh, dans l'immédiat, euh, simplement une possibilité de promouvoir hein, le succès de sa famille et de rester en situation euh, euh, de relative de domination sur, sur d'autres familles. Euh, autre exemple effectivement de, de, de, de stratégie d'acteur, même en situation euh, subalterne euh, l'exemple des crucifix congo euh, l'article de Julien Volper sur les crucifix congo, il, avec des photographies en plus, il montre comment un symbole religieux chrétien portugais est en fait réapproprié par, euh, par des groupes euh, au congo pour devenir en fait être converti en symbole politique et être un symbole d'un pouvoir politique fort et qui va être finalement montré également à, à d'autres européens euh, à la fin du 19e siècle euh, donc là on voit bien la circulation de, des objets les appropriations les réappropriations réinterprétations, et donc toutes ces stratégies d'acteurs dans des situations effectivement euh, où la domination est forte mais où la situation de subalternité n'empêche pas d'avoir malgré tout des stratégies pour s'opposer quelquefois à bas bruit ou de façon symbolique à cette puissance euh, coloniale européenne Troisième point, euh, l'incarnation de cette histoire. Euh, quand on enseigne, euh, il faut rendre les cours vivants. Euh, C'est important de ne pas être simplement sur des chiffres, des dates, euh, et de faire une histoire très, très abstraite, hein, qui, est, qui est difficile à, à se représenter, même pour des adultes. Euh, donc, beaucoup de, de préconisations, de, euh, de l'inspection, etc. Sur euh, raconter des histoires, faites vivre ces histoires, soyez sur des, sur des récits. Alors, sur l'incarnation de cette histoire, multiples sources euh, et, et, et citations. Et puis, alors, alors là, je, je, je ferai peut-être un focus sur les femmes, euh, trop souvent minorées. Alors on, on Là, on a plusieurs, plusieurs notices, notamment une notice au temps de l'esclavage au Brésil au XVIIIe siècle, notice présentée donc par Charlotte de Castelnau sur la pétition des Africains dans le, les pétitions des Africains dans l'Empire portugais euh, et qui s'intéresse notamment à deux pétitions de femmes envoyées donc, à la femme du roi du Portugal pour améliorer leur situation en 1704 et 17, 1705. Donc là, on a effectivement des, des citations qui permettent d'aborder cette situation des femmes en, dans ce contexte esclavagiste et puis toute cette question pour comment sa liberté, comment, comment effectivement améliorer sa, sa situation. Donc il y a tous les éléments de commentaires, je ne vais, vais pas les reprendre. Et puis une autre pétition remarquable, hein, pour, enfin extrêmement intéressante, présentée par Anugon, les pétitions contre la fermeture de centres de protection maternelle et infantine en Gold Coast en 1932. Donc là, on est dans le contexte de la, la colonisation contemporaine, où là, on voit la capacité de mobilisation des femmes contre des décisions des autorités coloniales. Elles voulaient fermer donc, ces, ces centres de protection maternelle et infantile. Ça montre aussi, finalement, la modernité culturelle et sanitaire de ces femmes qui veulent garder absolument ces, ces centres de protection maternelle et infantile qu'elles utilisaient, en fait, non pas comme des, comme des dispensaires et des lieux de prévention, mais comme des hôpitaux de jour. Hein, et elles ne veulent pas du tout voir fermer ces euh, centres de protection maternelle et infantile. Elles n'ont pas complètement réussi, mais euh, là, on a une source remarquable. Alors, je trouve que c'est intéressant parce que... Euh, les femmes sont trop souvent euh, doublement minorées, euh, doublement minorées, euh, évidemment, euh, pendant la situation coloniale, la période coloniale, mais aussi dans les représentations qu'on peut en donner. C'est vrai qu'il y a beaucoup de représentations euh, qui finalement redoublent euh, de façon stéréotypée des clichés coloniaux, euh, les femmes étant invisibilisées ou alors représentées de façon hyper -sexualisée et des manières de représenter les femmes qui en disent finalement plus long sur les fantasmes des, des colonisateurs et, et leurs frustrations, plutôt que sur euh, bah, l'identité de ces femmes, leur stratégie, leur histoire. Voilà. Donc là, présenter ces femmes comme actrices et, et capables de contester l'ordre colonial, c'est, je crois, extrêmement intéressant. Et pour les élèves, ça, ça change des stéréotypes coloniaux, bon, qu'il faut bien sûr dénoncer, hein, mais ça change de, de représentation très figée des, des femmes aux colonies qu'il faut connaître. Mais il y a aussi d'autres manières d'aborder cette histoire. Et quatrième et dernier point, me semble-t-il, c'est euh, des notices qui s'intéressent aux usages des récits ou de ces mises en scène du passé et qui posent cette question un petit peu en abîme des usages. Euh, par exemple, tous ces, ces textes ou ces chants notamment... Qui vont célébrer les héros de l'histoire précoloniale et qui peuvent susciter des conflits d'interprétation. J'ai été extrêmement intéressée par la notice de Elara Berto sur les chants de révolte du Zimbabwe, les Shimuranga Songs du Zimbabwe, où elle montre en fait qu'il existait des chants glorifiant les héros du Zimbabwe, qui sont utilisés à la fois par des opposants au régime raciste de la Rhodésie et aussi par les soldats rhodésiens. Euh, qui en fait peuvent être aussi moqués par ces mêmes chants. Ce qui montre qu'un même chant peut avoir une compréhension polysémique, est utilisé par des acteurs en situation opposée et, euh, et que là on est sur des conflits euh, d'usage. Elle prend l'exemple d'une chanson intitulée Clumsy Soldier's Boots et euh, qui a été utilisée donc, par l'armée rhodésienne et qu'il diffusait depuis ses hélicoptères pour se moquer des, des soldats du Front patriotique. Euh, qui cherchaient donc leur libération et, euh, et qui, eux, étaient obligés de, de circuler à pied dans les champs et dans la boue. Et en fait, ce champ avait été composé initialement afin de se moquer des soldats rhodésiens. Euh, voilà, donc on voit que les deux camps se sont appropriés le, le même champ pour des usages contrastés. Ça, c'est une façon incarnée de voir les processus de décolonisation et voir que les indépendances ne sont pas forcément décolonisation et que dans le cas de la rhodésie, il a fallu attendre en fait l'indépendance du Zimbabwe en 1980. Alors, dernier euh, contrepoint peut-être, euh, pour dire finalement euh, en creux que j'ai vraiment beaucoup apprécié ce, ce, ce, ce, cette encyclopédie, mais quelquefois on reste un peu sur sa fin. C'est-à-dire qu'on a des articles extrêmement intéressants, mais, mais la source n'est pas forcément reproduite hein, en annexe, ou n'est pas citée, euh, ce qui fait qu'on euh, se dit, mais comment avoir accès à ces textes hein, Il faut penser que les enseignants ne sont pas des spécialistes d'histoire, n'ont pas forcément accès à toutes les ressources documentaires ou archivistiques, qu'un certain nombre de sources ne sont pas publiées, Donc, je prends un exemple, celui d'un article remarquable d'Elara Berthaud sur Malam Abou, chroniqueur Aoussa des empires africains et de la conquête coloniale. Alors là, on est complètement dans le programme. Euh, et elle s'appuie en fait sur des textes qu'elle a trouvés dans les archives de la SOAS. Euh, donc, elle trace bien euh, tous ces textes. On voit bien euh, effectivement euh, Enfin, elle arrive à peu près à situer l'auteur, et qui, il euh, y a un premier manuscrit qui revient en fait sur la vie de Samory. Et Yves Persson, qui a donc fait sa thèse sur Samory, en fait, ne connaissait pas cette, cette chronique. Euh, donc, c'est vraiment un document très précieux. Et donc, on, bah, on attendrait quelques extraits quand même. On serait vraiment très, très heureux si on avait quelques extraits. Il y aurait d'autres exemples de ce type. Donc, on reste un petit peu sur sa fin quelquefois. On a envie de dire, bon, une encyclopédie qui parle des sources est formidable hein, pour un, des enseignants d'histoire et qui travaillent sur les traces, c'est remarquable. Mais quelquefois, enfin, la, la demande, ce serait, est-ce que vous pourriez compléter la publication par des renvois euh, qui soient accessibles Alors, quand les textes sont édités facilement, disponibles, bon, ça, la question ne se pose pas. Mais il y a des textes qui sont, ou des documents qui sont pas si accessibles que ça. Donc, s'il était possible peut-être d'aborder des, des compléments, ce, ce serait bien. Euh, de penser à l'usage qui pourrait être fait, effectivement, en contexte scolaire. Et... Oui. Euh, les illustrations aussi, il y en a quelques-unes qui sont formidables. Les, les Crucifix Congo, là, euh, il y a deux photographies qui sont très bien. Euh, voilà. Et euh, donc dire que ce, ce projet est vraiment euh, essentiel. Effectivement, on peut, on peut regretter que les programmes soient, soient un peu fermés et trop occidental au centrés. Mais on peut penser aussi que, que l'inspection est quelquefois où ceux qui écrivent les programmes, il n'y a pas que les, les inspecteurs, hein, euh, se demandent toujours, oui, mais ouvrir les fenêtres de, de, des programmes d'histoire, euh, comment euh, il faut pouvoir s'appuyer sur des documents, sur, sur effectivement des, euh, des sources accessibles. Euh, voilà, donc je crois que continuer ce travail pourrait aider sans doute... Euh ceux qui décident des programmes à, à, à peut-être se lancer dans des, des, des, des prescriptions un petit peu plus ouvertes et qui seraient quand même bien en, en cohérence avec notre époque, quand même le 21e siècle où euh, nous sommes dans un monde hyper connecté, où énormément de circulation euh, se déploie et où nos élèves, alors je parle de, de l'Académie de Créteil, hein, euh, sont des élèves effectivement... Euh, voilà, qui sont, eux, par leur histoire, par leur trajectoire, très souvent en connexion avec des mondes multiples et variés, qui connaissent très très bien l'interculturalité, qui sont des artistes de l'interculturalité, et donc qui seraient particulièrement intéressés et très ouverts à, ces, à cette ouverture des programmes. Et c'est une ouverture qui pourrait toucher aussi euh, des élèves d'autres académies euh, peut-être moins ouvertes sur l'interculturalité, mais au XXIe siècle, ce serait vraiment une œuvre civique hein, que de faire euh, cette ouverture des programmes, puisque, évidemment, euh, la fonction de l'histoire scolaire n'est pas de former des historiens ou de futurs historiens, mais des citoyens actifs comprenant le monde dans lequel ils il s'insèrent. Voilà, donc on se réjouit à ce titre qui est une suite euh, et qui intègre notamment l'Empire Ottoman, parce que là il y a deux entrées possibles, hein, en cinquième et en première, donc on serait ravi d'avoir des, des documents et des sources sur l'Empire Ottoman. Voilà, merci. Euh, oui, pour poursuivre ce que vient de dire Madame de Surmain, euh, en effet. En effet, euh, nos élèves, il faut bien réaliser ça, c'est que ce sont, des gens, enfin, ce sont des jeunes extrêmement curieux. Ils sont vraiment avides de savoir. Ce qu'ils aiment, c'est véritablement s'immerger dans quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Ils aiment l'inconnu ils aiment l'effet de découverte. Euh, quelque chose dont ils ont déjà vaguement entendu parler, quelque chose qu'ils connaissent même de très loin, va moins les captiver. Je pense par exemple à l'Empire romain. On parlait de l'Empire romain. Bon, ils ont déjà entendu parler vaguement de Jules César, euh, d'Auguste, c'est quelque chose de lointain, mais qui leur dit quelque chose. Parlez-leur euh, de, euh, mettons, Shi Wangdi, le premier empereur euh, chinois, ils ne connaissent absolument pas, et ils vont justement être fascinés par cet inconnu. Donc, effectivement, des, euh, des, sources, plus enfin, des sources, si possible, abordables pour des élèves, car on parle là d'élèves de 6e, qui ont 11 ans, qui ont un niveau de vocabulaire qui n'est pas le nôtre, et qui est même parfois en retard par rapport à celui qu'on pourrait attendre de jeunes de cet âge, hein, il y a cette réalité aussi, euh, pourrait permettre d'intéresser euh, eh de, de enfin, les élèves à l'ailleurs, à ce monde extérieur euh, qu'ils ne connaissent pas nécessairement. Euh, Qu'est-ce que je pourrais ajouter non, moi, à peu près tout ce que je... Ah oui, ah oui, à ce propos. Euh, oui, donc en effet, oui, j'ai lu. Alors pour ma part, euh, je suis enseignant de classe de 6e et de 5e. Les éléments que j'ai relevés dans cet ouvrage qui sont le plus, euh, le plus adaptés au programme que j'ai sont ceux portant sur la Chine. car En 6e, on doit étudier la Chine des Han, et euh, ceux portant sur le, le monde arabo-musulman entre, enfin, disons, sur, euh, du 7e siècle jusqu'au... Euh, jusqu'à l'an 1000, approximativement, car c'est au programme de cinquième. Euh, J'ai pu relever des, plusieurs plusieurs choses intéressantes qui viennent véritablement compléter les ouvrages de base sur lesquels on se réfère. Par exemple, pour la Chine des Han, je me réfère beaucoup au monde chinois de Jacques Gernet, et j'ai trouvé dans cet ouvrage un complément, je pense notamment à un, un article sur la numismatique chinoise, qui m'a beaucoup intéressé. Euh, donner une, une photographie d'une pièce euh, chinoise à un élève de sixième, je peux vous assurer qu'il va se poser mille et une questions, et il va vous les poser, ces mille et une questions. Donc du coup, vous arrivez véritablement à les stimuler, à les mettre au travail à partir de ce genre de documents. Euh, concernant l'empire arabe, j'ai un peu moins regardé, je vous l'avoue. Euh, et puis. Et puis, voilà. bon, C'est vrai qu'on peut regretter en tant qu'indianiste que l'un des Gupta ait disparu et oui. <rire> des forums de 6e. Ah. Ça a été bon. Il n'y a plus le choix maintenant c'est les Han. Euh, non, je me demandais s'il n'y avait pas aussi des fois des entrées possibles euh, qui, alors, hors programme. Non, on ne va pas inciter les enseignants à faire du hors programme, mais euh, dans des projets élèves, euh, je ne sais pas, ou dans les TPE ou ce genre de choses, est-ce qu'il n'y a pas des possibilités de, de sortir un petit peu des programmes euh, justement centrés euh, d'histoire alors, si, il y a en effet dans les TPE, il y a cette possibilité. Euh, les TPE, pour ceux qui ne, qui ne se souviennent pas de ce que c'est, pour qui ça fait un peu trop longtemps, euh, ce sont des travaux pratiques encadrés que l'on met en place en première et qui sont euh, l'occasion en fait, de proposer aux élèves de travailler euh, en groupe, généralement des groupes de trois, sur un sujet, un sujet extrêmement large, euh, mais qui doit se référer à deux matières. On peut par exemple croiser, hum, mettons, les mathématiques et l'histoire. Et donc, il va être question eh bien, de s'intéresser à un mathématicien célèbre, mettons Kepler, et donc de voir en quoi les recherches de Kepler ont eu un impact historique, mais aussi de leur permettre de développer euh, quel, quels sont les travaux de Kepler. Et donc, il y a un intérêt à la fois pour les mathématiques et pour l'histoire. Et ça peut être l'occasion, justement, de s'intéresser à des mondes non européens. Euh, mettons le Japon, on parlait tout à l'heure de, enfin, de la littérature des femmes aristocratiques à l'époque de Heian. Euh, on pourrait s'intéresser justement sur euh, un travail croisé entre histoire et littérature sur, euh, bah, sur, ce, ce, sur cet aspect-là. C'est possible, mais ça reste encore une fois limité. Et on a aussi un autre paramètre qui nous limite énormément, hélas. Il est bête, mais c'est le temps. On n'a pas le temps, euh, nous avons un programme, il est défini, on est très limité, d'autant qu'on sait tous qu'une heure ne dure pas réellement une heure, entre l'entrée en classe, le fait de devoir parfois jouer un petit peu en gendarme, aux gendarmes, c'est une réalité aussi, euh, on perd vite du temps, et donc on ne peut pas euh, faire faire aux élèves tout ce qu'on voudrait savoir, on ne peut pas leur permettre d'avoir un savoir encyclopédique. Ce qu'il faut, c'est vraiment balayer au maximum euh, un maximum de choses pour leur permettre d'avoir déjà un minimum de culture et un minimum de sensibilité et de curiosité intellectuelle, en espérant que eux l'enrichiront par eux-mêmes, par diverses expériences, des visites au musée, en regardant des films, en lisant des livres, bref, en cherchant par eux-mêmes. Excusez-moi, j'avais quelque chose à dire et puis je, je crois que je suis un petit peu fatiguée et du coup, je suis en train d'oublier ce que je voulais dire. Donc, comment oui, non, ça y est, ça, ça, c'est revenu. En fait, c'était sur les questions de l'histoire nationale, parce que ça faisait un peu écho à ce que vous disiez tout à l'heure. Et, et on pourrait aussi élargir un petit peu la question de l'enseignement scolaire au monde entier, finalement. La façon dont on enseigne l'histoire aux enfants partout. Euh, et, et à quel point c'est... En général, tout façon centré <coughs> sur les histoires nationales, avec peu de place finalement pour euh, ouais, ouais. ce dont on parle, l'histoire globale, l'histoire connectée, enfin toutes ces choses-là. Et c'est vrai qu'on s'en plaint en France, mais peut-être que on n'est pas les plus mal lotis, euh, je ne sais pas, par rapport à d'autres pays. J'ai une remarque à faire, si vous me permettez. On parlait tout à l'heure euh, du Japon et euh, de l'historiographie japonaise. Alors qu'il y ait des historiens japonais qui euh, s'intéressent à une histoire plus globale. Euh, Soit, hein, j'y crois parfaitement. Mais par contre, il n'empêche que... Et ça, je tiens ça d'un ami qui a fait des études au Japon. Euh, les programmes scolaires du secondaire au Japon occultent énormément de choses, des facettes qui ont sombres de l'histoire du Japon. Je pense notamment au massacre de Tonkin pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, qui, euh, qui, voilà, qui masque totalement cet aspect-là, qui masque les crimes de guerre, les femmes de réconfort philippines et coréennes dans les camps. Euh, tout ça, le gouvernement japonais qui fait les programmes n'en parle pas. La France a quand même ce, ce côté, on va dire, un petit peu plus avancé euh, dans la mesure où elle ose quand même mettre le doigt sur la colonisation et sur euh, les, les, les tortures en Algérie. Hein, oui, bien sûr, sur, euh, sur, tout, sur la rafle du veldive Elle ose quand même déjà mettre le doigt. Bon, elle appuie pas trop, mais elle ose quand même euh, montrer, euh, montrer la tare. Si, si. si, si. Allez-y, je allez vous en prie, allez-y. Dire, euh, mais euh, vous avez toutes sortes de pour le peu que j'en sache. et Vraiment, je ne enfin je m'introduis pas dans un domaine que je connais pas. Euh, mais pour le peu que j'en sache, euh, c'est pas si clair que ça. Moi, j'ai vu, enfin, vu des manuels japonais alors, vendus en librairie. Je ne sais pas ce que ça donne dans la pratique euh, des enseignants. Mais où les massacres dont vous parlez, les femmes de réconfort, etc. Sont mises euh, clairement. Euh, les problématiques sont clairement euh, donc, euh, abordées dans, dans ces manuels-là. On n'insiste pas, euh, comme on n'insiste pas tant que cela, pour le peu que je connaisse des manuels scolaires français sur les tortures faites en Algérie, il euh, n'y a pas des, des paragraphes ou des euh, ou des chapitres entiers, mais dans les manuels scolaires japonais que j'ai vus, de manière certaine, alors, qui ne sont peut-être pas choisis, parce que moi je les ai vus en librairie, euh, euh, et qui ne sont peut-être pas euh, donc, utilisés dans les, dans les écoles, en réalité, mais non. C'est plus compliqué que ça. Et il y a eu même dans les années 90, alors je ne dirai pas les noms de mes collègues parce que nous sommes enregistrés, mais une véritable controverse entre des japonologues qui, de manière un peu facile, disaient un peu ce que vous venez de nous dire, et d'autres qui disaient non non, regarde bien comment ça se passe dans les manuels scolaires. Je me rappelle parce que c'est un, je ne dirai pas son nom, mais c'était un collègue qui tutoyait et qui, dans le titre même, tutoyait, interpellait son collègue. Euh, qu'il critiquait, et disait euh, « Regarde bien dans les manuels scolaires, ça ne se passe pas comme ça au Japon. » Ce n'est pas si simple. Hein. c'est pas si simple. Ah, voilà. J'ai euh... un peu travaillé là-dessus. En 2002, ah, il y okay. avait proprement la, la question de Shomondai, mm -hmm. hein, et euh, c'était parce qu'un manuel particulièrement d'extrême droite et révisionniste avait été poussé pour entrer dans les programmes, et c'est une société démocratique, ça avait soulevé un tonner. Au Japon, il y avait des grosses batailles. Elles ne se sont pas nécessairement très bien. Mais pas, on n'est pas dans un monde figé où le euh, gouvernement non-débretratique impose des choses ah. contre d'autres. Le problème existe, cela dit. Non, bien, bien sûr. Non. Je ne dis pas que le Japon de est, de une, façon, est une du Nord bis. Euh, il sur les manières scolaires oui, dans, quelques, dans quelques pays que ce soit. Euh. Cela dit, on parle des manuels scolaires. Il y a aussi une différence entre euh, ce que contient le manuel et ce que va faire l'enseignant. Il, aussi... il y a aussi le choix des manuels. Éditorial, qui présente un certain nombre de manuels choix qui sont faits par les établissements scolaires et par les enseignants, euh, bon, et, euh, et ensuite vous avez la manière effectivement de, de commenter et d'utiliser le manuel, moi-même j'ai été euh, enfin, euh, enseignant dans le secondaire, je vois bien ce qu'on peut faire dire et pas dire un, un manuel scolaire, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, surtout qu'au Japon il y a eu des controverses encore une fois entre japonologues, entre ceux qui disaient ce que vous dites et d'autres qui disaient non non c'est pas si simple que ça. Mmh. coréens, chinois et japonais pour faire des manuels communs, comme on a pu le faire entre la France et l'Allemagne, par exemple, pour faire des manuels d'histoire communs euh, sur certaines parties sensibles de. Donc vous avez tout dans les manuels scolaires euh, du Japon. Et vous avez même ces tentatives totalement irénistes où on prend donc euh, des, euh, des commissions euh, euh, métisses, d'historiens, et où on les fait travailler ensemble pour produire une histoire donc, euh, sur lesquelles toutes ces questions-là sont. Euh, dans lesquelles toutes ces questions-là sont abordées et de manière objective, puisqu'à partir de trois points de vue. Donc, il faut faire attention quand on parle de ça. Bien mmh. sûr. Peut-être pour donner un, un petit signal optimiste et une petite lueur, euh, quand on regarde le discours de l'institution scolaire sur l'historiographie, on voit que des notions comme histoire globale, histoire connectée, font partie du discours. Hein, ils sont vraiment intégrés avec une, une injonction, effectivement, une préconisation d'avoir des approches d'histoire globale et connectée. Parfois, c'est un peu compliqué de, de, de les mettre en œuvre parce qu'on a effectivement ces chapeaux introductifs qui se placent sous les auspices de l'historiographie considérée comme la plus avancée, la plus récente et qui doit être soutenue par l'institution scolaire. Et puis, quand on voit le détail des programmes, on se dit, oui, c'est un petit peu compliqué à, à mettre en œuvre. Mais ça veut dire qu'il y a une ouverture, en tout cas, une ouverture d'esprit et une, une possible réception positive à des propositions, effectivement, d'ouverture de programmes. Mais je crois que l'inquiétude, elle vient beaucoup des représentations peut-être, l'inquiétude vis-à-vis de questions qui seraient sensibles et puis en même temps, en même temps on sait bien qu'on peut aborder en classe des questions dites socialement vives, ça se travaille et justement les enseignants d'histoire sont bien dans le rôle quand ils abordent ces questions-là et qu'ils font de l'histoire et qu'ils promeuvent un devoir d'histoire peut-être même plus qu'un devoir de mémoire, ils font bien la distinction mais il me semble effectivement que des ouvrages des publications qui permettent de mettre à disposition d'un grand public des, des sources des travaux euh, de la recherche de qualité qui soit accessible euh, ça ne peut être que euh, des éléments qui favorisent l'évolution des programmes voilà euh, quand l'afrique était au programme bon il y a eu un certain de, de commentaires disant oui mais c'est difficile à traiter parce qu'on manque on manque de ressources de manuels non pas scolaires mais de manuels c'est-à-dire d'ouvrages d'histoire accessibles qui permettent effectivement d'étayer la pratique d'enseignement des enseignants qui ne sont pas des spécialistes, et c'est normal. Alors, il y a toute une série de publications à l'époque qui, qui, qui, qui ont eu lieu. Euh, évidemment, la documentation photographique et puis d'autres ouvrages. Mais euh, je pense qu'effectivement, euh, essayer de faire un lien entre l'encyclopédie des historiographies et une, et une doc photo bien, bien ciblée, <rire> c'est un moyen d'assurer un débouché à toute une production historique et de la mettre, effectivement, de la rendre accessible. Euh, voilà, donc je pense que la, la question que vous êtes posée sur la diffusion effectivement de cette encyclopédie, c'est une question euh, absolument essentielle et euh, qui, effectivement, euh, bah, on espère qu'il y aura des développements. Voilà, vous continuez. Et concrètement, à étant de partagées, est-ce que c'est un outil de vous pensée que euh, il ne peut être utilisé directement que par les enseignants ou il pourrait être utilisé éventuellement aussi par les L'encyclopédie Oui. Le, <rire> ouais. euh, euh, le format, oh, ben, lui dire, euh, utiliser l'encyclopédie pour la donner à des élèves Oui, comme expérience, bon, je n'ai pas d'idée là-dessus. Euh, alors, allez-y. Alors, bon, déjà, si on les fait tomber là-dessus, la première chose que vous allez avoir, c'est, monsieur, madame, je comprends pas parce que euh, le, le principal problème que, qui va se poser, ça va tout simplement être le niveau de langue. Ça, ça va déjà être la première barrière. Supposons que l'on ait un public qui vienne d'une classe supérieure, qui soit vraiment, euh, qui est vraiment un niveau culturel et linguistique assez avancé. Euh, il y aurait peut-être possibilité de les faire travailler dessus et de leur demander eh bien, comment est-ce qu'on regarde... Oui, comment, euh, en fin de compte, la question qu'on pose toujours à nos élèves, c'est toujours la même, c'est on leur donne des documents, on leur dit « Qu'est-ce que nous apprennent ces documents Qu'est-ce que vous comprenez avec ces documents ?» Et c'est eux, d'eux-mêmes, qui vont se poser des questions. Donc, la question, on peut toujours... Aimer. Mais là, euh, là où ils vont, je pense, déjà être curieux, ils vont dire « Mais attendez, ça, ils vont... » Je pense qu'ils vont le faire, « Le rapport entre la source et euh, l'ouvrage scientifique. » Donc déjà, ils vont rien dire « Mais ça, ça n'a pas été créé à l'époque qu'on étudie. » Première chose. Donc... Qu -ce que, alors, qui a écrit ça Qu'est-ce que ça nous dit Et pourquoi est-ce qu'on écrit ça Et donc, il y a possibilité de les faire travailler là-dessus, en effet. Euh, mais ça reste quand même quelque chose d'assez limité, il faut, faut être honnête. Euh, et puis, il y a aussi la question de, de la longueur. Alors, vous me direz, On peut leur donner des extraits, hein. mais euh, c'est quelque chose... C'est quelque chose un peu compliqué. Oui. Disons que c'est une encyclopédie euh, des historiographies. Alors, évidemment, c'est une approche historiographique large, hein, on va dire. Effectivement, euh, il y a des historiens, des anthropologues qui ont écrit, mais on est quand même sur un registre d'écriture scientifique et historiographique. Euh, donc, de discours à propos d'eux, de présentation de sources. Euh, donc, c'est une approche déjà quand même assez spécialisée. Alors que l'enjeu, l'objectif du, du cours d'histoire va être effectivement de construire des savoirs sur une thématique donnée. Euh, voilà. Donc ça peut être intéressant peut-être. Moi je crois que l'article, l'article sur les sur les cartes, euh, effectivement, euh, euh, en Polynésie, ça c'est quelque chose à mon. Il n'est pas très long. Il est illustré, euh, oui, mais... c'est quelque chose qui peut être, à mon avis, euh, travaillé voilà. en, en approfondissement. Euh, il faut quand même voir que les questions à traiter, c'est à traiter en trois heures, 8 heures. Euh, voilà, donc ça passe extrêmement rapidement et que le rapport au texte et à la source, d'une façon plus générale, c'est un rapport extrêmement bref, en fait. Hein. Euh, voilà, là, on serait sur, effectivement, un approfondissement avec des élèves un peu intéressés, motivés. Oui. Et puis ça peut créer de la motivation. De spécialité en première année, euh, en oui, en première alors il y a effectivement oui, maintenant en première et en terminale, vous savez qu'il n'y a plus de sections. Il y, a des, il y a un tronc commun et des spécialités. Bon, bah, Le programme de spécialité en histoire-géographie, euh, géopolitique et sciences politiques, c'est un programme ex extrêmement contemporain avec quelques mises en perspective historiques sur certains points. Par exemple, l'Empire ottoman. Là, il y aura une mise en perspective sur l'Empire ottoman, mais autour de la notion de puissance, euh, d'empire. Euh, voilà. La Chine avec oui. euh, la notion de puissance toujours et voilà. les nouvelles voilà. routes de la soie. Ça, ça peut être très intéressant à travailler. Voilà. Mais ah oui, c'est aussi quelque chose oui. que je n'ai pas précisé, Mais je pense que ça, cette approche, on ne peut pas la faire avec un public de collégiens et il faut la faire plutôt avec un public de lycéens. Voilà. Et encore une fois, ça dépend du substrat. Euh... Excusez-moi, monsieur. Euh, madame euh, avait levé la main. Oui, allez-y. Moi j'en suis ravie, je, dans mon travail de recherche je promeux énormément ce qu'on appelle euh, dans le de la médiation scientifique, la médiation culturelle. Pour moi, c'est très très important de pouvoir mettre à disposition le résultat de, de recherche à un public le plus large possible, parce que c'est très bien de discuter entre spécialistes. Je pense que ce serait que... vraiment intéressant si vous voulez rester en contact, effectivement, parce que euh, l'ISPE de Créteil s'occupe aussi de la formation des, des enseignants euh, professionnels. Hein. Euh, nous, on est dans la filière générale, mais, mais on a des collègues qui s'occupent de la formation euh, donc des enseignants de, de lettres, histoire ou de langue, histoire, hein, géographie. Excellent. Et donc, euh, il y a des stages de formation continue et euh, avec des enseignants donc, euh, titulaires. Hein. Il, y a, il y a la formation initiale des, des, des, des jeunes enseignants stagiaires, mais aussi de la formation continue. Et euh, effectivement, les, les formats qui fonctionnent très, très bien en, en histoire, il y en a d'autres, hein, bien sûr, mais un format qui fonctionne bien, c'est euh, des interventions de, de spécialistes d'un domaine. Euh, voilà, donc on invite souvent euh, de telle ou telle question. Et puis euh, ensuite, un travail avec le, le groupe des stagiaires sur effectivement qu'est-ce qu'on peut envisager très concrètement comme situation d'apprentissage hein, à partir de telles thématiques, à partir de telles sources. Et à ce moment-là, on demande aux spécialistes scientifiques d'apporter quelques sources, quelques documents, textes, cartes ou iconographies, etc. Alors, dans le cadre de la, du programme de lycée de seconde professionnelle, c'est ce que j'étais en train de rechercher, euh, c'est une question qui est abordée donc, dans le, le deuxième thème, hein, voyage et découvertes 16e-18e. Et euh, donc, on peut travailler sur James Cook et l'exploration du Pacifique. On montre que les découvertes, outre à des motifs économiques et géopolitiques, répondent surtout au 18e siècle à une nouvelle soif de connaissances des Européens, notamment pour les terres, les hommes, la faune et la flore des nouveaux mondes. Alors ça c'est la prescription du programme, on peut la commenter, hein. donc là il y et l'interpréter aussi. Euh, focus sur la soif de connaissance hein, qui explique le monde, c'est bien connu. Euh, voilà. Euh, alors euh, là ce qui est intéressant c'est qu'on a quand même une source exceptionnelle et qu'on peut euh, la notice permet effectivement votre notice permet de reconstituer les conditions de production de cette source, de montrer le croisement des regards. Donc là ça ça bon, première vue. Moi, je dirais, il y a tout un travail à faire de, de prise de connaissance du texte. Alors, qui sont les acteurs Reconstituer l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé euh, Peut-être faire travailler des élèves en groupe sur euh, exposer le point de vue de Cooke, le point de vue, effectivement, des personnes avec qui il a travaillé, quelles sont les représentations des uns et des autres, et comment on arrive à cette représentation finale, et qui, en fait, fait référence à d'autres représentations euh, initiales et qui ont été groupées, retravaillées pour arriver à cette représentation finale. Donc, euh, là, c'est un travail d'enquête à mener. Hein. C'est un véritable travail de, de, de limite de fin limier pour arriver à, à travailler cette source et, et, et l'expérience justement des scientifiques qui ont travaillé sur le sujet est intéressante parce que eux aussi ont on fait ce travail de reconstitution de la production de cette, de cette source. Euh, voilà Il y a toujours cette métaphore de bah, l'élève est un, un apprenti historien donc lui aussi euh, il va alors dans un cadre qui est un peu artificiel, hein, qui est très préparé, cloisonné, déterminé et puis on importe les données euh, mais, mais il va reproduire le travail de l'historien-enquêteur dans les archives. Hein, voilà. Donc on peut travailler avec ce genre d'imitation de, de, de, de, relative de, de mmh. la démarche de l'historien. Mais oui, oui, c'est... Euh, oui, on, bon, ben on prendra vos coordonnées pour euh, prochain le prochain stage avec grand plaisir. Le, le travail comparé, surtout sur des questions extra-européennes, est extrêmement intéressant. Justement, proposer une source européenne et une source non-européenne et voir euh, quelle est le, la variation du discours. C'est vraiment quelque chose de, auquel on est attaché pour ces questions-là, surtout sur les questions de la colonisation et de, de l'expansion occidentale. Monsieur. Je pense que c'est ça le problème, parce qu'il a un côté un peu obscur dans les paradigmes généraux, c'est-à-dire l'histoire et la topographie des sujets qui font de l'histoire. Alors, ça c'est très intéressant. Mais, quand j'entends des, des interventions sur l'histoire du Japon, l'histoire de la Chine, l'histoire de la Corée, d'Afrique, je vois qu'ils sont des histoires spécifiques, régionales, nationales, dont on veut. Donc, il y a une topographie spécifique à chaque régionale le journal, et après est organisé en pays et en état. Mais comment on résout le problème Le problème, j'ai l'impression, qui pour cette implicite que je vais dire après, c'est que pour compenser un peu l'ethnocentrisme du point de vue, on va associer d'autres points de vue, de manière que les deux choses vivent entre l'aspect de l'église la et de consommation Mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi ce n'est pas suffisant Parce que, en Italie, quand j'ai l'air avec l'homme, il nous racontait l'histoire fasciste. Et après il y avait le Et le problème c'est que chacun doit connaître aussi l'histoire de son propre pays et pas, la, disons, la réfléchir seulement en termes, il n'y a pas un autre pays qui ne veut pas me faire la critique, et je ne peux pas euh, euh, réfléchir à l'histoire de mon peuple. La question du nationalisme est très importante, parce que la machine parlait d'une culture sociale nationale. Alors, ça implique la question de la souveraineté, c'est-à-dire du pouvoir politique dans un espace géographique. La question qu'il posait après la Russie c'était, non à l'histoire chauviniste, et oui à l'histoire problématique. Alors, pourquoi pas, en Italie, on ne peut pas faire les Italiens même, d'abord une histoire, le nationalisme, ce n'est pas le chau chauvinisme. Alors, malheureusement, les deux choses ils se sont assimilées une à l'autre. Mais on peut faire l'histoire de l'Italie ou de la France en termes problématiques. Et il y a énormément de sujets. Par exemple, la relation campagne ville, La relation, par exemple, échelle musicale entre le Japon et l'Autriche. On peut faire une relation entre l'échelle la syntaxe, entre deux langues. Mais les langues, il naît et se forme dans un espace historique et culturel propre. Sinon, c'est combien de livres On est un peu on peut dire, la mondialisation, et c'est très intéressant, mais tel qu'il est, la mondialisation, c'est aussi disons, une espèce de domination de certains pays, avec leur culture, leurs moyens puissants, Internet et tout ça, sur d'autres pays. Mm -hmm. Alors, il faut éclaircir la question nationale qui n'est pas forcément égale à chauvinisme. Et après, il faut connaître pas seulement l'histoire problématique nationale, mais il faut connaître l'histoire problématique internationale. Dernier exemple, le système scolaire à Vienne en 1800 et le système scolaire en France en 1800. Ça, ça nous mène à comprendre les problématiques spécifiques de deux pays et qu'est-ce qu'après ont été les conséquences à partir des systèmes scolaires pour aussi l'organisation politique, politique et l'histoire politique des deux pays. Sinon, on, on, on, on, on, on reste prédonné du paradigme de Foucault, d'où on parle et à qui on parle. Mais ce n'est pas comme ça, on peut être critique de la position dans laquelle on parle nous-mêmes, problématiser notre propre position. Hmm. Alors, je suis entièrement d'accord avec vous. D'ailleurs, c'est une reproche qu'on pourrait faire à l'encyclopédie elle-même, car quand on regarde, elle expose les mondes non européens en laissant l'Europe de côté. Alors, tout à l'heure, on disait que c'était peut-être une possibilité pour, euh, de s'affranchir un petit peu du côté euh, décoratif hein, des, des, des études extra-européennes. Ça dit, il faut bien comprendre une chose, euh, c'est que quand on a des élèves, euh, certains sont véritablement je n'irai peut-être pas jusqu'à dire vierge de connaissance, mais pauvre en connaissance. Et il y a une position vis-à-vis -vis du gouvernement, vis-à-vis -vis du ministère, euh, qui est de dire « il faut d'abord que nos élèves connaissent notre histoire avant de connaître l'histoire au sens large ». C'est une position qui se discute. Ça, je suis entièrement d'accord aussi. Mais il y a cette, cette position voilà, de vouloir euh, leur intégrer le fait « qu'est-ce qui s'est passé pour que vous en soyez là ». Et après, on se demande ce qui s'est passé autour. Euh, le seul moment, en réalité, où on euh, aborde une histoire véritablement humaine, où on rompt toute notion de frontières, toute notion d'État, euh, elle apparaît dans le programme de 6e, et elle s'intéresse à une période qui n'est pas historique, mais qui est préhistorique. C'est au moment où on parle des biens de la, de la longue histoire de l'humanité, c'est-à-dire euh, du paléolithique et du néolithique, et de l'invention des premiers États, des premières écritures. Euh, c'est durant ce programme-là justement qu'on s'intéresse vraiment à une histoire humaine. Mais pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à une histoire humaine à ce moment-là Parce qu'il n'y a pas de possibilité de faire une histoire véritablement euh, locale, nationale, car il n'y a pas de nation par définition. Maintenant, essayer de faire une histoire universelle, humaine, euh, sur euh, des périodes, mettons le Moyen-Âge, ça pourrait être intéressant, mais c'est quelque chose qui est, euh, qui est très compliqué... D'autant que ça dépend si on a une approche nomothétique ou idéographique. Euh, une approche idéographique viendra rompre ce schéma. Une approche nomothétique viendra plutôt la rassembler. Mais l'approche nomothétique va gommer les différences et risque aussi eh bien, de, de, de troubler, quelque part, l'élève et de fausser le regard. Euh, Je lisais récemment un livre de Pierre-François Sury sur le Japon médiéval « Le monde à l'envers ». Et c'est une réédition de 2013. Dans cette réédition, il a écrit un dernier chapitre, le chapitre 13, dans lequel, justement, il questionne la comparaison entre euh, le Moyen-Âge japonais et le Moyen-Âge occidental. Et dans cette comparaison, justement, il dit quelque chose, et ça renvoie à ce que vous disiez. Euh, on compare toujours le Japon par rapport à l'Occident. Et ce que les Japonais font eux-mêmes, hein, le mot « japonais » pour dire Moyen-Âge, « chusei », je ne sais pas si je prononce très bien, euh, a été inventé en 1906 par un universitaire de Kyoto qui euh, voulait en fait faire correspondre la périodisation médiévale, enfin la périodisation japonaise avec la périodisation européenne pour légitimer le Japon dans euh, son expansion coloniale, etc. Euh, du coup, le, euh, dans son, dans, justement dans ce, dans ce chapitre, Pierre-François Souéry, il euh, nous dit « on pense toujours, le, enfin on se calque toujours sur le regard européen, mais on n'essaie jamais de calquer le regard des autres sur le regard des européens ». Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, alors qui peut nous paraître un peu contre-intuitif, contre, contre hein, mais euh, il prend un exemple très bête, il dit toujours euh, « les samouraïs sont comme les chevaliers occidentaux ». Mais on ne dit jamais l'inverse, on ne dit jamais « les chevaliers occidentaux sont comme les samouraïs ». Et donc ça renvoie à votre question quand vous disiez qu'il faut euh, qu'il qu faut justement savoir se critiquer par rapport à son propre regard. Je suis entièrement d'accord en avec vous. Mais ça c'est quelque chose à mettre en place avec des élèves qui ont de 11 à 18 ans, euh, qui est quand même une approche qui est, qui est particulièrement difficile. Et c'est pour ça que le ministère, je pense, adopte cette posture euh, d'avoir une, une, un regard nationaliste, c'est vrai, il faut le dire, euh, avant d'avoir un regard beaucoup plus large, beaucoup plus englobant. Je, je, je ne sais pas si on peut dire nationaliste exactement, hein, mais effectivement, on, on sent que l'entrée nationale ou européenne effectivement, est importante. Mais je crois que ce, ce que ça soulève, c'est peut-être une, une ambiguïté, quelque chose dont qu on n'a peut-être pas assez parlé, c'est euh, quelle est la finalité de l'enseignement de l'histoire à l'école ce n'est pas la même finalité que celle que poursuivent des chercheurs en histoire. C'est La finalité de l'enseignement de l'histoire à l'école, c'est de former des citoyens actifs. Et donc, l'État, puisque les programmes sont encore décidés au niveau national et pas régional, l'État sélectionne euh, sélectionne effectivement euh, certaines thématiques, euh, certaines entrées euh, dans le passé pour effectivement constituer un bagage pour des futurs citoyens actifs. Et donc il n'a pas de visée euh, complète encyclopédique non. pour le coup dans cette connaissance du passé. Il n'a pas non plus euh, pour visée de euh, pour objectif de, de, de former de futurs historiens, mais de, de donner un bagage euh, utile à des historiens actifs. Et, et là effectivement, c'est des programmes extrêmement politiques en fait hein, qui, qui représentent le, le projet d'une nation pour, pour les élèves de, de ces classes, puisqu'on a des programmes nationaux encore. Il n'y a qu'à voir. Enfin, D'ailleurs, ce que dit Madame de Surmain, c'est euh, écrit en mots propres euh, dans la lettre de rentrée du ministre. Hein. Vous pouvez euh, lire la lettre de euh, Michel Blanquer sur... Euh... Mmh. De la rentrée, elle est disponible sur internet, sur le, signe du, sur le site éducation.gouv.fr. Euh, il dit très clairement que le but de l'école, ce n'est pas de former des chercheurs, ce n'est pas de former des intellectuels, c'est le but de former des citoyens pensants et individualisés, c'est-à-dire des gens qui vont être capables de réfléchir par eux-mêmes, qui vont être capables de porter un regard critique sur ce qu'on leur sort. Euh, au final, on les fait travailler sur des documents. On leur apprend euh, l'Empire romain, la démocratie grecque, tout ça, c'est très intéressant. Mais ce qu'on veut surtout, c'est leur apprendre à réfléchir aux documents qu'on leur donne, leur apprendre à se questionner. Qui l'a écrit Quand il l'a écrit Pourquoi est-ce qu'il l'a écrit Vers, À qui étaient les destinataires On veut vraiment qu'ils euh, qu se questionnent là-dessus, parce que ces questions qu'ils vont se poser sur ces documents-là, ce sont des questions que plus tard, du moins on espère, ils se poseront euh, quand ils entendront ou quand ils liront une information quelconque dans un journal, à la télévision, à la radio c'est ça, véritablement, euh, le. le quand, oui, c'est ça, c'est le regard, le regard critique. J'espère que je répondais à votre question, par contre, monsieur, parce que du coup, on a un peu divergé. C'est juste. Merci beaucoup. Et je veux dire, ça enrichit. Et la réflexion, toutes les questions que vous posez sont très importantes. Et là, je n'ai pas les réponses. C'est bien de finir par des questions, de toute façon. Je crois que là, voilà, on, va, on va conclure cette, euh, cet après-midi. Alors, peut-être un petit mot de conclusion euh, que chacun d'entre nous peut. Non enfin, Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, j'avais juste envie de reprendre la formulation de Jean-Yves Lacoste, je crois. C'est un géographe qui, dans les années 70, disait que la géographie, ça servait à faire la guerre. Alors, euh, je dirais que l'histoire aussi, qui ne s'inquiète pas, que les historiens aussi servent à faire la guerre, euh, mais que cette journée euh, a quand même montré que, euh, en mettant euh, donc à la même table des spécialistes de divers horizons, euh, parlant diverses langues, euh, euh, donc, euh, évoquant divers mondes, nous avons réussi à prouver que, euh, malgré tout, l'histoire, ça sert aussi à faire la paix. Euh, et euh, donc, euh, donc, je sais que. Mais, euh, comment dire Je ne sais pas si Anne et Eric me suivent. Il y a le mot humaniste dans l'une des deux introductions générales de l'encyclopédie. Euh, nous disons que euh, ce projet a, des, a une vertu humaniste avec euh, tout le flou et euh, le caractère. Euh, euh, polysémique du terme mais dans humanisme il y a aussi pacifisme et euh, voilà je trouve qu'aujourd'hui on a illustré le fait qu'on pouvait se mettre tous ensemble à parler euh, du monde euh, et, euh, et voilà et l'histoire la, la, ça sert aussi à faire la paix. Mmh. bon bah écoutez je crois qu'on va se terminer sur cette euh, sur cette euh, belle Attention euh, Et puis, euh, on était tous très heureux d'être ensemble aujourd'hui, effectivement, en présentiel, avec ce terme atroce qu'on emploie maintenant sans arrêt. Et nous, bon en, en tant qu'universitaire, on est en distanciel la plupart du temps. C'est absolument horrible. Et on espère bien que bientôt, on reviendra tous euh, à pouvoir discuter comme on a fait aujourd'hui euh, plus souvent et en permanence même. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci de votre attention.